Bonjour à tous Aujourd'hui je suis avec Jerry, il vient découvrir mon job de commercial. Mais avant je passe le prendre et nous allons sur un chantier ensemble. Salut Marjorie Salut Jerry Bah ben, on devait pas faire une vidéo ensemble à l'agence Si si, tu viens montre Ok, merci Bon super Je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui. Super, je suis ravie que tu m'accompagnes. Alors tu m'emmènes où Je t'emmène sur un chantier Alors là, ils construisent leur bâtiment. Parce on a mis à disposition un, un chariot et puis euh, okay. une nacelle. Tu fais souvent des visites de chantier comme ici Oui, le chantier c'est mon quotidien. Euh, je vais sur les chantiers, je prospecte. Euh, je vais à la rencontre de mes clients, mais aussi des autres clients. Je distribue mes cartes de visite et puis euh, j'essaye de voir un petit peu ce dont ils ont besoin euh, en fonction de la typologie de chantier. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job Ce qui me plaît, moi, c'est le contact client avant tout. Et chez Newlock en particulier, qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise C'est vraiment euh, l'ambiance, euh, le fun que l'entreprise dégage et puis euh, les possibilités d'évolution. C'est-à-dire, demain, tu te vois où Responsable d'agence. Ah ouais Ouais, pourquoi pas. Tu te souhaites. <rire> tu retournes en arrière, tu as fait quoi comme étude j'ai fait un BTS Action Commerciale en alternance. Et allez, les qualités qu'il me faut pour faire ton job Pour être commercial, ce qu'il faut, c'est bien connaître ses clients. Ça, c'est okay. vraiment essentiel, les clients et leur activité. Ensuite, il faut bien connaître ton secteur et surtout connaître le matériel que tu mets à disposition. Ça, c'est aussi essentiel. Et comment tu fais ta prospection, toi, au quotidien je me balade, je repère s'il y a des chantiers, je prends photo les pop de chantier, je fais du phoning euh, quand je vois la liste des intervenants sur site. Et puis après, on a aussi euh, en interne le back-office qui nous transmet euh, des potentiels appels d'offres. Et puis après, c'est un peu, euh, oui, comme je te disais tout à l'heure, quand on se déplace, on identifie un chantier, euh, on se gare, on y va, on va serrer des mains, on, on distribue des cartes. Connaissance terrain, quoi. Exactement. Okay. Bon, allez, comment Marjorie, professionnellement Marjorie est tout le temps réactive, dès qu'on qu a besoin d'elle, elle est là, elle nous apporte des solutions avec du matériel de qualité, très bon relationnel avec elle et donc ça se passe très bien. Et allez, ton meilleur souvenir professionnel, ce serait quoi Je dirais la porte ouverte, qu'on a fait l'année dernière chez Newlock, où on a invité beaucoup de nos clients, c'était vraiment une journée magnifique. Après, j'ai eu la chance de voler en Montgolfière avec des clients aussi. Waouh wow, ouais. Génial Et ton pire cauchemar Ce qui peut être embêtant, c'est quand on a une panne sur un chantier. Mais on a toujours des solutions. J'appelle Jean-Louis qui est à l'atelier et puis euh, il vient euh, sur le chantier euh, des directement. Ou quand c'est pas possible, j'appelle Henri qui est au comptoir. Et puis, il m'envoie euh, soit Fabrice ou Sylvain, un de nos super chauffeurs. Et bon, puis, il échange de matériel toi. tout le temps, tout le temps. <rire> Exactement. Ah L'enjeu pour le boulot et le Pays Basque pour le surf. Les deux et même plus s'il y a besoin. Tous les moyens de communication sont bons. Le plus possible sur le terrain. Un look d'enfer chez Newlock. Marjorie, merci beaucoup pour la découverte de ton job sur le terrain. Merci à toi, Jerry, c'était un plaisir. Bon et si vous aussi vous avez envie de rejoindre les équipes de Newlock, postulez. Il y a de la place pour vous et quant à moi, je vous donne rendez-vous un prochain épisode. Et likez.